Bonjour, je suis Nicolas Chouquer, Je suis le directeur des systèmes d'information de la communauté d'agglomération du Beauvaisis et de la ville de Beauvais. Nous fonctionnons dans une structure mutualisée, justement, entre ville et intercommunalité. Et dans ce cadre, nous avons un panel d'activités liées à l'Internet citoyen qui est assez large, puisque ça touche à des services à la fois municipaux et communautaires. Donc, nous touchons une population assez large, bien que euh, notre service n'ait pas de compétences dans les communes de l'agglomération elle-même. Nous fonctionnons juste sur les, les services centraux de l'agglomération et de la ville. Ah, donc, euh, l'Internet, euh, l'Internet citoyen, c'est très large hein, sur notre territoire. On travaille beaucoup actuellement, notamment sur euh, le développement des T services. On avait un petit peu de retard là dessus, bien qu'on ait cinq arrobas, ce qui prouve bien que le label est un label qui touche à, à beaucoup de domaines, puisque euh, ces cinq arrobas sont obtenus avec un, un certain nombre de sujets très diversifiés. Euh, et euh, donc, les téléservices, c'est un sujet vraiment d'actualité euh, actuellement, puisque nous avons ouvert notre premier service l'année dernière euh, pour l'inscription scolaire. Nous développons à nouveau de nouveaux services pour, pour l'enfance actuellement. Euh, ça, c'est un grand sujet. Et puis, nous développons également notre communication Internet au travers de nouveaux portails pour les associations, notamment qui est ouvert depuis quelques mois. Et puis, nous avons également ouvert un, un portail agrégateur d'offres de, d'emploi pour le territoire du Beauvaisis, qui a un grand succès, succès également. Voilà les grands sujets actuellement. Et puis, nous avons eu aussi l'honneur d'accueillir une étape des assises territoriales de l'identité numérique du citoyen à Beauvais l'an passé. Ça a été un grand plaisir de, de pouvoir réunir un petit peu de, de confrères, de, de régionaux et puis même au delà sur cet événement assez intéressant. Euh, voilà, donc nous sommes moteurs, euh, nous l'espérons, et nous essayons d'alimenter avec euh, énergie le, le portail Atlas pour euh, donner l'exemple aux autres collectivités.